Entre l'époque où les océans engloutirent l'Atlantide et l'avènement du fils d'Arius, il y eut une époque fort peu connue, où vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia sur un front troublé. Depuis ses débuts dans Weird Tales, en passant par Dark Horse, Marvel et maintenant Glena, jusqu'à ses adaptations au grand écran, venez à la rencontre du barbare légendaire dans une expo hors du commun. Vous y découvrirez ses combats contre les sorciers, la magie, les monstres et les bêtes sauvages qui peuplent son monde. Outre le carnage et la destruction qu'il sème sur son passage, vous y retrouverez aussi le rôle des femmes dans son univers. Aussi bien séductrices que guerrières, il est certain qu'elles ont leur mot à dire. Faites le pas et réveillez le barbare qui est en vous. Une exposition proposée par le centre BD de la ville de Lausanne à partir du 16 septembre au festival BD Film à Lausanne.